And um, now Alain is going to invite us into a time travel especially making a note with Le Castellet and hopefully all of you who don't know Le Castellet is a medieval village uh, going back into the 1100s and uh, he's going to bring you into a tour of uh, history and mixing history of the artist and the history of songs. Eh bien absolument Hervé, donc euh, euh, chers amis auditeurs et internautes du monde entier, hein, vous avez pu découvrir ces dernières semaines euh, nos aventures et nos films, euh, on a parlé la semaine dernière de Vision Interdite, euh, précédemment c'était les quatre ladies, vous avez beaucoup aimé les, les quatre ladies, et notamment les, les, les brillants dessins de Lionel Demet qui continue à, à m'émerveiller chaque jour et chaque semaine avec de nouvelles cases. C'est impressionnant parce que je lui envoie des, des espèces de, de crayonnés, des espèces de torchons, et il en fait des, des choses magnifiques. Et, et donc tout ça, c'est ben assez récent. Bon. Mais si on voyageait un peu dans les années 80 alors, on va parler de quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, sa vie fictive, puisque c'est un personnage de fiction. Il a sauvé le monde, il a, il a affronté super-vilains, il a défoncé vraiment l'humanité dans tout ce qu'elle avait de pire. Et bon, il a eu une, de brèves vraies apparitions avec Lois Lane et Wonder Woman, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé réellement avec eux. Bon, et puis, à plus de 80 ans, ben, les Superman prend sa retraite de super-héros et il s'aperçoit qu'il a fait à peu près tout ce qu'un super-héros et un homme pouvaient faire, mais il a oublié une chose, c'est le sexe. Voilà donc les super fantasmes de Superman, puisqu'il est doué d'un super pouvoir et il va super fantasmer. Alors, pourquoi je vous parle de ce, de ce livre D'abord, ça a démarré avec des, de simples collages comme celui-ci, « Orgasme électrique ». C'était des petits collages que je réalisais à partir de photos, d'abord de tirer des magazines premières pour le cinéma et puis de, de magazines comme Téléstar ou autres. Et ça a commencé avec avec ces visuels. Et puis quand j'ai montré à mes amis, ça plaisait. Donc ben, on a commencé par mettre des, des textes. Alors je vais vous lire un texte qui va ensuite être traduit par Hervé. Ce, alors, ce, ce visuel que vous voyez s'appelle les Lilliputes. Au pays des Lilliputes de luxe, le guitare à l'abri d'Ovoïde milices, trait en vain une blonde Eurydice, résolument sourde à ses appels, qui ignorait son ex. En couinement de ferraille, la machine à penser, esthète-insecte, -tête, tête de métal les plus perfectionnés. Ne suffit-elle pas aux femmes pour les indisposer Têtue, tendrement, lui, joué, elle restait impassible. Rare situation qui exhalait des relents d'impossibles. En plein ailleurs, une princesse sophistiquée, lascive, attentive au sophisme désuet, en attendait d'elle quelques courriers. sa sophie de la tête au sophisme dévoué. Les ombres au masque de lune. Attiser l'exubérance, ignare, d'un avaleur de plastique, d'acide, de rance, grisé d'attendre, d'une brune d'incendiaire, le sourire délivrance N'importe quel superhomme le sait, on finit en marionnette minuscule d'un dieu au sexe indéfini, solitaire, qui passe sur ses lèvres du rouge à l'infini. Donc voilà comment ça se passait dans les le début des années 80, et à partir de, du premier visuel et puis euh, un texte qui a suivi, euh, on m'a demandé d'autres de, visuels et, et bien sûr d'autres textes, et c'est ainsi que euh, j'ai fait une exposition euh, sur Marseille, euh, au Café Simon d'ailleurs, sur le, la Plastia, avec les premières images et puis des, des, des collages un peu plus, un peu plus importants. Et puis, on, et puis ça a beaucoup plu et donc on m'a demandé davantage et ça a continué avec une collection de 75 collages qui finissent actuellement dans, dans un livre qui s'appelle les super fantasmes de superman et on va avoir donc les Lilliput version euh, Hervé le Chevalier, s'appelle les lilliputes. Merci so... okay, Ok, ok, alors je vais parler d'un the qui est 80 ans, but he is a, a superhero, he has done almost everything man, especially superman, could do. We named superman of course. Uh, superman did so many things, fighting the villains, uh, fixing the world, what have you, and um, superman and the marvel comics are a lot into uh, my friend Alan Zira's life. In this case what he started to do was a little collage, with um, little pictures issued from um, comics and he started to assemble them and his friends and uh, little public started to gather around and say, hey that's cool we love it so he kept on uh, collaging and uh, collecting uh, text and defining eventually what would become the little uh, book that is going to show in front of the uh, camera right now the webcam which is called the super phantasms of superman because Of course, like all heroes, especially in the 50s, 60s, 70s, up into the 80s, uh, sex was not present. The heroes were males or females, but no sexual relationship, no real attraction, just uh, watermarks very uh, discreet uh, love signs between heroes and heroines, but nothing more. So he imagined a world where uh, this guy was just another guy on the block with uh, attraction, uh, sexual attraction and uh, phantasms and hopes and uh, love sorrows and the whole thing so that's what he did and to complete, because he's a multi-talented artist as you know now, he wrote some texts, one of them is uh, in English, the lily bitches, which doesn't rhyme in French, it's lily pute, which is lily Pot." the uh, little people uh, from uh, the author who wrote uh, Gulliver and the uh, Lilliputian uh, world. Anyway, I'm going to read uh, the text in English, the rant out there, but it's as you know, uh, traduttore traditore, we're saying the Italians translate is to betray, it's not uh, exactly the same, but the text in English I like it as well. So here comes the lily beaches, in the land of luxury lily whores lucky guitar heroes sheltered from militia ovoids idolized the blonde Eurydice in vain calling her so resolutely but deaf she ignored her ex kicked in the squeaking of scrap metal the thinking machine yin-yang of an astete insect with the most sophisticated metal orgasmic wasn't enough for women to upset them Undies at her feet, she played with him, tenderly, rare situation remained impassive, exhaled hints of the impossible. Finally, in the middle of nowhere, a sophisticated princess expected some mail from her. Maeva lascivious, attentive to outdated sophisms, in her latex, sophie undies with devoted sapphires nude in satin and red silk carpet an incendiary brunette waits an eat girl in the exuberance of a plastic swallower acids rancid rubber never the shadows with moon masks stirred up ebony big beautiful women shake their booty for a pale beauty any superman knows it we end up as a teeny Puppets of a God with undefined sex solitary who passes over his lips from red to infinity.